Et en fait, euh, le, voilà, si j'ai un sentiment là-dessus, à part l'exploit de ce petit jeune si tu veux, c'est ma situation par rapport à cette voie, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu équipes une voie, surtout une voie dure, tu t'investis, machin et compagnie, et ben, en fait tu as un rapport vachement intime avec la voie. Et donc pendant des années, euh, deux ans ou trois ans, où voilà, c'était une voie que j'allais peut-être essayer, je ne l'ai pas essayé beaucoup, mais je l'ai essayé quand même, et ben, tu as un rapport si tu veux, avec ce, cette voie, tu viens de l'ouvrir, donc tu te, tu te dis il faut que je l'enchaîne, c'est ton projet. Et puis il arrive un jour où euh, eh ben, ce projet c'est plus le temps. ça devient le projet de quelqu'un d'autre. Allez Paul Allez Allez mec Yes là, les grandes voies pour moi ça échappe à ça, c'est-à-dire c'est un espace de liberté avec une dimension autre, mais avec une maturité. Et c'est étonnant qu'un jeune aborde ça, qui vient de la compète en plus, il à fond dedans, et qu'il fasse, une, je sais pas si c'est une parenthèse sur lui, mais... Quand tu veux Romain Qu'il aille ce côté se frotter à ce genre de choses qui seraient plutôt associées à la maturité et à être en dehors des sentiers habituels. quoi. C'est assez inné, quoi. il n'y a pas besoin d'expliquer, de, de, de, de répéter, de travailler, ça va devenir assez naturellement chez lui. Et, et encore une fois, c'est un, un passionné, et il bosse, il a envie de grimper, grimper, grimper. Quoi. Je pense que c'est ce qui est impressionnant, quoi. Est, euh... il aime ça. Quoi. En 2012, j'avais vu un. Donc, je commençais l'escalade il n'y a pas si longtemps et j'avais vu un article de Nina Caprez et Cédric Lachal, qui avait fait cette voie au Rocher du Midi. Et je me suis dit ouais, :« c'est à côté de la maison, c'est génial. Un jour, j'irai grimper là-bas. » euh, Et même mon rêve, c'était rien que d'aller grimper là-bas, parce que déjà les, les voies les plus faciles, ils, enfin, j'étais pas du tout capable de les faire à l'époque. Et puis, euh, j'ai grimpé, j'ai toujours ça gardé ça dans un coin de la tête et, bah, le, le niveau il a commencé à venir et puis je me suis dit que je pourrais peut-être aller essayer cette voile qui, qui me faisait rêver, qui n'était pas loin. Et, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je pense que c'était véritablement un challenge pour lui de, de se dépasser et d'aller chercher quelque chose vraiment qui l'oblige à, à se dépasser. Et en même temps, ça correspond aussi à son caractère un petit peu solitaire, parce que je pense que quand il est dans, dans une voie comme ça, eh bien, il est avec son assureur, mais surtout avec lui-même. Et, et je pense qu'il il aime beaucoup ça. Bah, la première fois j'y suis allé avec, euh, avec mon père en fait parce que c'était entre deux compètes. Euh, je me suis dit allez je tente ma chance. Euh, j'avais fait une grande voie juste avant la, avec, euh, au rocher du midi justement pour, pour m'entraîner moi nip. Et, euh, et la première fois du coup j'avais jamais grimpé en tête au-dessus du, du set, donc je me suis fait complètement défoncer, euh, c'était quand même assez dur. Des objectifs, il en a énormément, il a beaucoup plus d'objectifs qu'une ville ne peut contenir, ne serait-ce qu'en en extérieur, en grande voie, en montagne. Euh, il reste quelqu'un de très, euh, très, méthodique, très, très méthodique, très acharné. Donc, il travaille beaucoup le foncier en montagne, il travaille beaucoup euh, la technique en, en salle et euh, également euh, l'endurance en extérieur en, en falaise. Des objectifs, il en a évidemment au niveau euh, des compétitions, au niveau de international. Euh, on voit qu'il aime fondamentalement la compétition, euh, il est dans son élément. Il, euh, il, est, il a une manière très particulière, très personnelle d'aborder la compétition, il est peu soumis au stress et il aime le côté ludique de la compétition en dehors des enjeux. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement il a forcément encore des, des ambitions, des objectifs qui sont d'aller se confronter aux seniors depuis l'année dernière et d'aller tutoyer les sommets dans la meilleure des possible. Oh, J'avais fait les, les trois premières longueurs, euh, les deux premières, non, je m'étais arrêté dans le, dans le 7B, le troisième, et puis dans le 8B, euh, je me suis fait défoncer. <rire> J'ai pas fait un seul mouvement, euh, j'étais jamais tombé dans une grande voie, donc euh, pour arriver à grimper, relâcher au-dessus des points et tout ça, ça, ça a été quand même dur. Et je ne suis même pas le relais la première fois. Ouais. J'ai quand même souvent tendance à être optimiste, donc je me suis dit, ah les moves ils marchent, il, il, je pourrais les faire, à chaque fois que je descendais de la voie je me disais à ah, la prochaine fois c'est sûr je pourrais faire un peu plus de moves, un peu plus de moves et euh, puis je me suis bien acharné dans le projet et ça me tenait vraiment à cœur. Donc euh, après au fil des séances ça a commencé par avancer et puis il y a eu des déclics et, et au final ça a fait ouais. Alors si je dois mettre carnet d'adresse un peu dans, dans en parallèle avec les, les, les voies, c'est une voie qui est exigeante sur petites prises, euh, avec des longueurs très soutenues, euh, c'est très conti de toute façon, puis il y, y a des passages de blocs, il y, y a une longueur en 8B+, qui est euh, très continue, dure jusqu'au relais, hein, sur les, des petites prises, des pas vraiment des petits monodois, des placements de pieds très très très, très, très particuliers, et donc qui n'est pas du tout dans les standards actuels. Quoi. Un truc comme Alibaba sur colonnette et sur trou, euh, voilà, tout le monde y va parce que c'est une grinte moderne. Et là, c'est quand même une grimpe exigeante sur petite prise, Alors, ben voilà, encore une fois, ça échappe à ce qu'on attend, à ce qu'on peut, les préjugés qu'on peut avoir. C'est-à-dire une voie réservée pour des gens, des techniciens, etc. qui passent bien les pieds, une grimpe à l'ancienne, etc. Et ben non. Et du coup, voilà, ce qui est surprenant, c'est de, de, que ça, ça brise un peu tout ça et que si ça pouvait entraîner, si tu veux, des... Des, pas des désillusions mais de remettre en cause comme ça euh, des, par effet de domino, des tas de, de, de cloisonnements qui se font dans le monde de la montagne, ça serait pas mal c'est-à-dire les, les jeunes font ça, les vieux font ça, etc, ce qui est à la mode donc ça vient brasser les cartes et il, il a, je dirais qu'il a autant de responsabilité lui que moi moi qui l'ai ouverte euh, Yann qui l'a fait la première ascension lui qui vient la répéter on a, on a chacun notre responsabilité, c'est pour ça que euh, c'est des traits d'union, les voies d'escalade, entre, entre les gens en fait, entre l'ouvreur, les répétiteurs, et puis ceux qui vont rêver derrière, tu vois, il y en a plein. Il a donné ce nom parce que, euh, justement, pour trouver quelqu'un qui allait dans cette voie, il fallait qu'il épluche qu tout son carnet d'adresse. C'est marrant parce que moi, ça a été un peu pareil euh, des, des gens de, que je côtoyais souvent qui faisaient de la compète et il n'y a personne qui allait dans cette voie, donc euh, je suis allé avec d'autres gens et puis euh, j'ai réussi à trouver les partenaires à chaque fois. Donc, euh. La première fois, j'y suis, euh, suis allé avec mon père euh, à la Jumard. Ensuite, euh, j'y étais une fois avec ma sœur. Puis quand je commençais un peu à avancer, euh, je suis allé avec d'autres gens qui, qui grimpaient. J'y suis allé avec Hervé Diomédico de Chambéry, avec Thomas Meignan. J'y suis allé aussi avec Antonin euh, Séchigny, Là J'y suis allé avec Romain Noulette aussi une fois, avec mon ancien coach Thierry Bonal. Enfin, plein de motivés qui, qui sont venus faire un tour. Là, ensuite, tu arrives à la longueur dure, donc le, le 8B, qui est. Euh, ça doit faire 30 mètres. C'est euh, que des petites prises, c'est un espèce de bombé. C'est très vertical, c'est vraiment technique. Et euh, à chaque fois, je tombais pour, euh, pour une connerie, un pied qui zippait, une main mal mise. Euh, et puis au final, à arriver à que tout soit vraiment bien calé, euh, ça va se bien quoi. En, pour moi celle qui m'a demandé le plus de travail je pense que c'était le 8B, parce que c'était pas du tout dans le style que j'avais l'habitude de faire. Euh, J'étais pas très fort là-dedans et donc ça m'a quand même demandé pas mal de travail oh, au final pour arriver à le faire. Et après dans l'enchaînement, le, ce qui posait le plus de problèmes c'était en haut le, le 8A, 8B, là, qui, il fallait arriver à arriver frais là-haut et, euh, et c'était dur quand même parce que les moves ils sont vraiment intenses et euh, en plus quand tu tombais il fallait remettre un essai donc ça c'était dur. moi, ma, ma vision de l'escalade, c'est un peu être euh, au maximum, euh, être polyvalent, savoir tout faire et ça me tient vraiment à être cœur de, de savoir d'être fort dehors, d'être fort dedans, d'être de, fort en compétition. Euh, et vraiment, dans, dans ma grimpe, je m'étais dit euh, que je m'investirais autant dehors qu'en qu compétition et c'était un peu 50-50. Après, le fait de s'entraîner pour les compétitions, bah, ça te permet aussi d'arriver à être fort et faire des performances dehors. Donc, euh, donc ça n'a pas vraiment posé de problème, mais c'est sûr que, que des fois, il faut faire des choix. Tu t'entraînes peut-être peut moins dans, dans le gymnase pour aller faire des de, de, de projets comme ça, mais au final, euh, tu apprends beaucoup plus en faisant ça qu'en en allant répéter sur du pangulish ou sur des trucs comme ça. J'ai toujours admiré les, les grimpeurs qui, qui faisaient des deux, qui, faisaient, qui grimpaient dehors et qui, qui faisaient de la, la compète. Euh, quand j'étais petit, euh, mon idole c'était Cédric Lachat qui, qui faisait des grandes bois super dures, qui me faisaient rêver. En même temps, qui faisait des performances en compète et qui ne se mettaient pas du tout la pression. Donc ça, c'est vraiment des, des grimpeurs que, que j'aimais bien et qui, qui me faisaient rêver. Et puis, pareil, quand je voyais Adam qui, qui fait des, des performances dehors, dedans, je me suis toujours dit qu'en fait, euh, c'était presque complémentaire et que ça, ça marche ensemble, euh, dehors et la compète. Salut Paul, j'ai vu tout ce que tu fais en ce moment, t'es un super compétiteur, vraiment un talent, t'es un falaisiste de ouf, à ton âge faire tout ce que tu fais c'est génial et surtout tu fais des grandes voix. t'as fait carnet d'adresse mais c'est une belle croix, c'est génial, avec ce pas bloqué à la fin, franchement faut faire cette voix. alors franchement je suis trop fan de voir des jeunes comme toi qui suivent le chemin que, que j'ai fait en fait, de ce que je suis et moi je suis trop fan c'est trop génial t'as la, la soif du plaisir de l'escalade mais continue comme ça franchement j'ai trop hâte de voir encore ce que tu vas faire maintenant ce que tu vas faire dans le futur c'est ça l'escalade c'est grimper et c'est faire tout et c'est se faire plaisir et c'est avoir envie alors continue comme ça franchement continue comme ça c'est trop cool j'espère te croiser une fois et encore bravo pour tout ce que tu as fait c'est génial avec les JO, ça s'est professionnalisé. Il y a plein de gens qui pensent qu'au final, il euh, y a une activité euh, est ce qu'il y dedans, une activité escalade ce qu'il y dehors. Et, et moi, ce qui me plaît, c'est d'essayer d'arriver à... que justement, que ça soit possible de, de faire les, les deux en même temps et que même ça soit, euh, ça soit, ça soit un avantage d'arriver à, à être fort dehors et dedans, que ça m'apporte plein de choses. Et, euh, et au final, je pense que s'investir dans un projet comme ça, qui est, qui est vraiment très gros, c'est presque comme si tu t'investissais dans un projet de compète et, euh, et l'un apporte à l'autre et du coup, c'est vraiment bien.